Eh bien, bonjour. Euh, mais voilà, ben, nous sommes encore ben, dans la manifestation, l'hommage qu'on a fait à Mme Adeline. Euh, cet hommage-là, en fait, a été fait, mais dans le cadre, en fait, d'une année, l'année, l'année qui a commencé le 1er janvier, qui se terminera le 31 décembre. Euh, Mme Adeline, pourquoi Mme Adeline Parce que Mme Adeline a aidé l'année. Elle, elle lui a donné sa chance. Et euh, elle lui a donné sa chance. Donc, qui est l'année les c'est un tambouillé. Pour vous citer, situer à peu près le, le tambouillé que c'est, c'est l'époque Jean Benito, l'époque vélo, etc., euh, l'époque Guy Conquête. Et euh, il se trouve que quand on écoute la, le morceau Ben Briccio, quand on écoute le morceau La Guadeloupe malade, et eh bien il se trouve que c'est Lain, Lain qui marque. C'est pas vélo, c'est Lain, Lain Donc à partir de ce moment-là, ben, nous on a décidé en fait, de mettre Lain, -Lain à l'honneur euh, parce que ben, Lain il je vais dire qu'il traverse des moments difficiles, mais euh, c'est à peu près ça, mais pas tout à fait ça. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'est pas SDF, il a son, un bel appartement derrière le centre des arts, avec digicode, etc. Et, euh, et même ascenseur, mais l'ascenseur ne fonctionne plus. Mais... Euh, <rire> mais euh, euh, euh, Lenin a ce sacerdoce, c'est-à-dire son gros cas. Lenin a inventé, il a inventé un, son, un nouveau son de gros cas. Euh, ce nouveau son de Groca s'appelle le Takout. il l'a appelé le Takut. Euh, ils sont partis en, en, en résidence d'artistes en 1973 pendant deux ans et demi à Desirade pour y préparer le Takout. donc en fait c'est quand même une, une belle souffrance. Quand même. C est, c est, ils sont revenus en fait à l'état primaire même du Groca et, euh, et puis à partir de là, ben -Lé -Lé, euh, il est revenu, il est, ils sont revenus à Pointe-à-Pitre et, et puis en fait ils n'ont pas été très bien accueillis. Et euh, parce qu'ils sont arrivés avec le huitième rythme du Gros cas ça n'a pas, pas été accepté par les puristes, mais ça a, été, ça, a été, ça a touché la jeunesse de cette époque. Et la jeunesse de cette époque a, a véritablement euh, reçu, je ne sais pas moi comment on va dire ça, une espèce d'onction, en fait. Et, euh, et à partir de là, ben, toute cette jeunesse-là est venue lui porter témoignage, en fait, pour la, son anniversaire. Parce que l'année l'année, il y a eu l'anniversaire Lénin dedans. Et l'anniversaire de Lénin, c'était le 30 octobre. Et le, enfin, c'était le 26 octobre, mais on l'a fêté le 30 octobre. Et il y avait, tenez-vous bien, plus pr près d'une quarantaine de tambouillés euh, qui sont venus lui apporter hommage. Donc voilà, Donc euh, Lénin, ben, on le voit tous les jours comme ça dans la rue, assis à la rue Frébo, il est là comme ça, ou à la rue Dozier et puis il attend. Il attend sa reconnaissance, il attend qu'on puisse commencer à, recommencer à s'aimer peut-être, je pense que c'est comme ça que moi je vois les choses. Euh, Peut-être qu'on puisse recommencer à s'aimer un peu, quoi, en fait. Voilà.